Un petit peu vers la droite gauche. Par là? Non. Stop. Après le shampoing, tu mets un après-shampoing. Tu verras c'est très efficace. La logistique. La logique ne tique pas. Après l'après-shampoing, tu mets une notion spéciale. Tu verras tu seras gagnant. C'est des laboratoires suisses qui font ça. C'est très efficace. Après tu te rases, tu t'apprêtes Tu avales quatre oranges, un energy drink, un café en carton et une pâte de fruits Un bol de pâte dans du lait en calcium Tu hydrates, tu mets pas de l'après-rasage avec de l'alcool dedans Ça fait les rides Regarde ta montre De la poudre de perlimpinpin tout plein sur ta face Une crème de jouvence sur ton corps gracieux Et tu sors Même une place debout au fond de la salle Ça se gagne, tu sais ça ta place à côté du radiateur, c'est pas du tout cuit Tu es prêt Après tu sors Il faut gagner maintenant Oh Pourquoi tu portes un polo Replay Pourquoi tu portes un polo Replay Peu importe la marque, Replay ou autre Toi tu portes un polo Replay, blanc C'est pour ça, avec Comme si tu étais un riche. Un polo à 30 balles Au sol, printemps été Acheter au printemps, tu l'as acheté Je te demande juste de me répondre Pourquoi Comme si tu allais jouer au golf Non, le golf, il faut plutôt rose ou bleu Et toi, là, blanc, au squash, non, au polo Pourquoi tu fais ça à ta famille Peu importe, pourquoi je te demande Justement, répondre juste. Pourquoi il est blanc avec des rayures au col et au bas des manches courtes qui font l'une rouge, l'autre bleue et le blanc au milieu comme un drapeau français C'est ridicule. Pourquoi Eh bien, parce que, ouvrez les guillemets, je suis un poète français, point. Fermez les guillemets. Ou bien, je suis un poète français, point fermer les guillemets je ne suis pas sûr de la citation je suis fade c'est le café, la cigarette, l'absence de sport, la nuit, le jour, l'inversement, le rythme, le décalé, je suis calé, bien calmement, très calme, c'est pas moi qui le dis. on le dit devant moi, ça me calme, dans mon dos, je suis calmé, tu es si reposant, me repose, on se calme, la clameur, inversement, une lettre, plus de café, de cigarettes, de sport, de jours, d'inversement, de rythme… Ritaline pour tout le monde. Ok, une dernière fois. <rire> oui, je sais, j'ai déjà dit ça avant. Allez.